guérir des blessures du passé Comment se détacher de cette souffrance que nos expériences passées nous ont infligées et continuent de nous infliger Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, abonne-toi au bas de ma chaîne. Alors, tu pourras recevoir toutes les nouvelles vidéos que j'aurai à publier. Alors, les blessures du passé nous pourrissent la vie. Parce que lorsqu'une personne a des blessures intérieures, c'est une personne dont la vision d'elle-même est modifiée. Oui, les blessures du passé, les blessures du passé, les blessures intérieures modifient notre perception de nous-mêmes. Les blessures intérieures modifient la perception que nous avons des autres. Les blessures intérieures modifient notre vision même du monde. Lorsqu'une personne est blessée, elle aura du mal à refaire sa vie. Elle aura du mal parfois à faire confiance. Elle aura du mal parfois à s'attacher, de peur, de souffrir. Elle aura du mal à pouvoir se refaire sa vie, à se marier. Et même lorsqu'elle réussit à se marier, c'est le conjoint qui en pâtit. Mais pas que. Elle-même, elle souffre également. Parce que c'est justement parce qu'elle souffre qu'elle pose des actions pour faire souffrir le conjoint. Alors si tu es là, que tu me regardes, et que peut-être tu es mariée, et que ton conjoint pose toutes sortes d'actes, ne le juge pas trop. Peut-être que c'est quelqu'un qui est blessé. Lorsqu'une personne est blessée, lorsqu'une personne a des blessures intérieures, les monde font des gestes. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, elle interprète tout et elle analyse tout. Et elle a une vision à elle. Et très souvent, elle le prend très mal guérir des blessures intérieures très importantes. Parce que sans cela, on ne peut pas avoir notre épanouissement. Lorsque tu as les blessures intérieures, tu ne peux pas être toi-même. Tu es une autre personne. Parce que ces blessures ont modifié ta personnalité. Et ont fait de toi une autre personne. Alors il est important que tu puisses sortir des blessures. Il est important que tu puisses recevoir la guérison. Le Seigneur veut t'apporter la guérison sous -mère. Dans la parole de Dieu, dans Jérémie chapitre 33, au verset 6, le Seigneur dit Voici, je leur donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. En psaume chapitre 34, verset 18, le Seigneur dit Quand les justes crient, l'Éternel les entend et les délivre de leur détresse. Le Seigneur veut te délivrer de cette détresse parce que les blessures intérieures sont une véritable détresse. Alors, tu peux en sortir. La première chose, il faut que tu acceptes cette situation qui t'est arrivée. Accepte-la. Très souvent, nous refusons d'accepter les situations qui sont arrivées. Cela nous a tellement fait mal qu'inconsciemment nous, nous refusons cela. Nous nous disons, mais pourquoi est-ce que ça a cela arrivé arriver? Des 7 milliards de personnes qui vivent sur, la, sur cette planète, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça a cela arrive? Donc, nous sommes dans le déni et nous refusons ces situations que nous sont arrivées. Donc il est très important que tu acceptes que ces choses te sont arrivées. C'est le premier pas vers la guérison. La deuxième chose, il faut que tu acceptes de te pardonner. Oui, pardonne-toi. Pardonne-toi. Personne ne veut que le mal lui arrive. Si ces choses te sont arrivées, c'est parce que tu étais dans l'ignorance. On arrête de t'en vouloir. Car on ne peut pas en vouloir une personne qui est ignorante d'une situation. Arrête de dire, pourquoi est-ce que je l'ai salué, Pourquoi est-ce que je suis devenu amie à telle personne? Pourquoi est-ce que j'ai autorisé telle personne à entrer dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai permis que cette situation m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis allée dans tel endroit? Il faut arrêter de te faire des reproches. Il faut te pardonner. Parfois, on pense que ça c'est à ces personnes que nous en voulons et de manière inconsciente, c'est à nous-mêmes que nous en voulons. Nous en voulons parce que nous disons que c'est parce que nous avons permis que ces choses soient arrivées. Alors, rentre en toi-même. Et si tu te rends compte qu'effectivement, c'est à toi que tu en veux, il faut te pardonner. Il faut te pardonner. La troisième chose, c'est que tu dois pardonner aux autres. On a beaucoup entendu, et c'est ce que la parole de Dieu nous demande, que nous devons pardonner à nos ennemis. Mais parfois, nous estimons que nos ennemis ne sont pas dignes de notre pardon. Et nous refusons de pardonner. Mais ce matin, je te demande de pardonner d'abord pour toi. Parce que quand tu ne pardonnes pas, quand tu en veux à une personne, c'est comme si tu laissais cette personne te contrôler. Regarde un peu, quand tu détestes une personne, ou lorsque tu lui en veux, lorsque tu la vois, regarde les sentiments négatifs. Que cette personne a le pouvoir d'éveiller en toi. Alors, est-ce que tu veux laisser quelqu'un d'autre continuer à te contrôler? Quand on sait que cette vie est très courte. Pardonne-toi-même. Le pardon ouvre des portes. Si tu me suis et que tu n'es pas chrétien, sache même que le pardon ouvre des portes. Parce que lorsque tu en veux à quelqu'un, lorsque tu gardes des mots, cela, toi-même, te bloque dans ton ascension. Cela te bloque et cela t'empêche même de guérir. Tant que tu n'as pas réussi à pardonner, tu ne vas pas en guérir. Les gens ont l'habitude de dire que le pardon, c'est l'âme d'effort. Alors, trouve en toi la force de pardonner. Pour toi-même, ton épanouissement. Pour toi-même, ta paix. Afin que tu puisses pleinement profiter de cette vie. Et enfin, le dernier élément. Il faut que tu t'autorises à recommencer à vivre. Ces choses te sont arrivées, oui. Mais tu dois recommencer à vivre. Tu ne dois pas laisser ces choses, ces blessures, ces souffrances continuer à te hanter. Autorise-toi, autorise-toi à recommencer à vivre. Recommence à vivre. Recommence à faire les choses qui te rendent heureux et heureuse. Recommence à t'épanouir autorise toi, tu le mérites. Ne dis pas que parce que ces choses te sont arrivées. Sûrement, tu ne mérites pas le bonheur. Tu mérites le bonheur. Et bien plus encore. Alors, travaille sur ces différents éléments. Et le Seigneur, sûrement, te donnera la force de réussir. Si cette vidéo t'a fait du bien, alors abonne-toi encore. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.